euh, Jasmine, bonsoir. Hein, je, je me présente. Hein, moi, c'est demain. Hein, dans, dans le jargon de la téléphonie mobile, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de forfait bloqué. Hein, de, de, de, vrai que si, si je devais me définir, eh, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme comme un tronc en pleine opération pièce jaune. Mais mais dans la fin du duquel, malheureusement, et eh bien et aucun homme ne glisse jamais rien. Et, et c'est un peu dommage. Hein, bref, je, je suis célibataire et et ravi hein, de de vous rencontrer. Eh, plus ravi hein, que même si vous avez des, des faux airs hein, de, de se monsieur porté sur la chose hein, que la police d'île de france recherche et <rire> hein, depuis la fin décembre et eh bien c'est pas tout le jour hein, qu'on qu reçoit un humoriste de talent hein, qui, qui est bien qu'originaire de, de, de la charmante bourgade de vigueur le eh bien a réussi l'exploit hein, de, de mettre le feu à autre chose qu'une bagnole de flou et pourtant question fréquentation hein, vous, vous auriez pu Mal tourné, hein, dans le sens où, où j'ai découvert hein, qu'en qu plus d'avoir collaboré artistiquement parlant avec Jérôme Daran, hein, ce qu'il faut bien avouer, peut-être hein, <rire> rapidement assez déprimant, et bien. <rire> À 12 reprises. On adore Jérôme ici. Ah oui. On l'a reçu et Monsieur Exomil. <rire> <l> exomil. <rire> et bien, comme si ça ne suffisait pas, hein, à 12 reprises, vous vous êtes dangereusement approché hein, de, de cette sorte de de déchets radioactifs hein, de, de l'humour hein, qui est Laurent Ruquier. Pas à, à son émission, on ne demande qu'à un rire à une émission. J'ai pénétré son cercle. <rire> il devait être content. Tu vas l'élargir bientôt. <rire> une émission hein, sans laquelle vous vous n'auriez probablement jamais eu. À, à endurer le fait hein, de me retrouver à l'affiche hein, des, des dimanches de, de Verino, hein, que j'embrasse affectueusement. À, à hein. et, et à propos d'associations improbables, hein, vous, vous avez déclaré sur RTL hein, que, contrairement à Jean-Marie Le Pen, hein, qui en plus de dire beaucoup d'énormités, et est physiquement assez, assez dégueulasse, hein, et ce même pour des mortes de faim de mon espèce, et bien. Et puis, toute attente, hein, vous avez déclaré ne, ne pas être insensible au charme de marine hein, dans le sens où si elle était prête à fermer les yeux hein, sur, sur votre petite as à coup et bien hein, <rire> hein, et, et, et vous savez quoi, j'ai envie d'y voir un signe quand hein, je suis comme mon petit niveau il hein, y a eu la chance hein, d'être élevé par, par un peur hein, qui en sa qualité de, de CRS a, a consacré beaucoup d'énergie hein, et, et ça depuis toujours hein, pour, pour me transmettre aussi bien ça ça c'est Phyllis, hein, que, que son amour est modéré hein, pour, pour la flamette tricolore, et bien eh bien, sachez hein, que même si contrairement à Marine, hein, aucun homme aussi fâcho soit-il n'a hein, jamais accepté de glisser quoi que ce soit dans mon mon est bien. Eh bien, pour autant, hein, j'aime autant vous dire que, que je ne verrai absolument objection, hein, à l'idée de, de vous laisser squatter hein, l'accès au, au cave de mon immeuble, si vous voyez ce jeu. Et à propos de, de descendre à la cave, justement, hein, vous racontez qu'en qu matière de drague, hein, contrairement au, au blanc, hein, qui est patient et fourbe, et bien, et bien le noir a, a la particularité hein, d'être chaud et, et impatient, avec ce besoin constant de, de se frotter. Hein, une particularité qu'on qu retrouve également chez, chez le Labrador. Hein, bien, hein, car, car je sais qu'à qu petit niveau, hein, y a toujours eu des, des rapports aussi excellents hein, que, que furent Hein, avec Sultan le, le berger à de, de mont hein, qui malheureusement a toujours été un véritable sac à puce et eh bien, eh bien sachez hein, que je serai absolument ravi hein, à l'idée de, de vous laisser vous frotter hein, sur, sur les différentes zones picotantes hein, de, de mon anatomie hein, si vous voyez, sur cette petite confidence je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en hein, attendant, sachez qu'après l'émission et eh bien, eh bien plein euh, grand froid oblige j'irai hein, à la station glaciaire hein, <rires> pour essayer d'apporter un peu de chaleur hein, au SDF des, des alentours <rire> Donc si comme moi, vous, vous croyez aux vertus hein, de, de la chaleur humaine, et, et n'hésitez pas à nous rejoindre.